Alors, qui se souviendra de Philly Joe C'est un roman qui se déroule aux états unis et plus particulièrement dans l'état du Texas, du côté de, le, de Dallas. Euh, en gros, c'est l'histoire d'un génie, un petit génie, un jeune homme, qui, euh, qui a toujours fait des inventions depuis qu'il est gamin, et qui, euh, qui prétend avoir inventé cette fois ce qu'on appelle une machine à énergie libre. C'est-à-dire, en gros, une machine capable de produire de l'énergie euh, à partir de, de l'air, de rien. Donc ce serait euh, a priori quelque chose d'assez formidable si, si ça existait vraiment, ce type de machine, puisqu'on pourrait donc avoir de l'énergie euh, illimitée, propre et gratuite euh, potentiellement pour tout le monde ce qui n'arrange pas forcément les affaires de, de tous ceux qui produisent et distribuent l'énergie en général, c'est-à-dire ceux qui, font, qui produisent du pétrole, du gaz, de, de, du nucléaire, et tous le, le, les types d'énergie qu'on peut imaginer qui existent actuellement. Euh, le problème, c'est que ce jeune homme meurt rapidement, dans des circonstances un peu bizarres, et euh, on ne sait pas donc si sa machine existe vraiment, et s'il a été ou non, comme il le prétend aussi, euh, s'il a été ou non euh, victime d'un de ses groupes éventuellement, euh, d'un complot, qui, euh, qui aurait décidé de l'éliminer pour ne pas qu'il euh, qu mette au poids cette machine. Et donc à sa mort, il va laisser des, des documents, des carnets, que vont récupérer euh, sa sœur et son beau-frère. Et c'est eux qui vont commencer à essayer de découvrir la vérité sur, sur ce qui s'est passé, sur... Le, déjà essayer de savoir si cette machine existe vraiment, euh, si oui, euh, où elle se trouve, et s'il a été victime ou pas, ce, ce garçon, de, comme il le prétend de, de certains groupes. Quoi. Euh, et donc on va suivre tout le fil de cette histoire à travers la, la, les voix de plusieurs narrateurs différents. Il y a cinq parties dans le roman, à chaque fois c'est un narrateur différent qui prend, la, qui prend le relais pour raconter l'histoire, euh, sauf qu'à chaque fois, il raconte une histoire qui est un peu, une version un peu différente de celle qu'on qu a déjà entendue. Donc on n'arrive jamais à savoir en fait euh, la vérité. Un des leitmotifs du roman, c'est que croire, qui croire. Et donc on est toujours, le spectateur est trimballé comme ça, il, y a, il est beaucoup question de manipulation. Le lecteur euh, se trouve dans, dans, dans cette position de... de, de savoir qui, qui dit la vérité ne pas savoir qui croire et que croire euh, et euh, on suit donc comme ça toute un, un, une histoire qui, se, qui commence dans les années 60 et qui va jusqu'à jusqu'à nos jours euh, et qui est racontée donc comme je le disais à travers plusieurs voies différentes qui est euh, qui rejoint aussi je crois des, des, des sujets très très actuels hein, le choix de notre énergie et plus généralement euh, l'écologie et ce genre de, de choses, on, on arrive à, à, ce, à ce type de questionnement et sur, euh, on, on rejoint disons, les, les, les pratiques et la situation euh, actuelle sur, sur ce sujet-là, et le tout euh, en étant quand même très ludique, parce qu'il y a une trame donc un peu policière quasiment, mais s'il y a tout un jeu littéraire, il y a tout un jeu, euh, comme je disais, de manipulation, de c'est une réflexion aussi sur la, la vérité, le mensonge, sur la, sur la fiction, la réalité. Donc voilà, et, et j'espère aussi que c'est assez drôle puisque j'ai essayé de, de raconter ça sur un ton assez humoristique.